L'attente est très très longue, oui. Toi qui t'intéresses à la OnePlus Watch depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs heures, je ne sais pas. Je l'ai enfin avec moi aujourd'hui, ici. Dans cette vidéo, on va la découvrir, on va voir à quoi elle ressemble. Bien entendu, le test arrivera très très prochainement. Le test sera disponible juste pour les précommandes. Merci encore à OnePlus de m'avoir envoyé cette montre en avance. Comme ça, je peux vous permettre d'avoir le test tout frais prêt pour le premier jour des précommandes. Je vous donne aussi rendez-vous mardi 13 au soir à partir de 18 h je pense mais je vous confirmerai l'heure pour un live exprès, un live dédié à la Oneplus Watch. Suite à ce live je vous dévoilerai certainement le test. Ce live permettra de répondre à toutes vos questions bref stop le blabla des ballons la bête. Elle est là. Regardez-moi déjà ce packaging. Tout rouge, tout beau. Il donne envie. Ce packaging est simplement magnifique. On voit écrit OnePlus, bien entendu. À l'arrière, hop, les petits specs. Une petite bande ici pour l'ouvrir. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Cette boîte est simplement magnifique. Regardons. Bien entendu, ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, j'aperçois la petite watch que je vais mettre de côté. Simplement pour garder un petit peu le suspense. Je vais enlever la petite protection. Je la cale de côté. Hop, Je vous la cache un petit peu. Le temps de voir ce qu'il y a dans la boîte. Bien entendu, on va voir très rapidement cette petite watch. C'est juste pour monter un petit peu le, le suspense. Hein. Alors, OK, très, très sympa. Hein. Le packaging est vraiment classe. Vraiment très bien, très sophistiqué. On dirait un petit peu un packaging style la marque à pommes. On a ici, hop, le petit guide. Très joli. Ce rouge, il tue. On va pas se mentir. Ce petit rouge Pomodoro ou ce petit rouge coulis panakota est vraiment très sympa. Ici, on va se retrouver avec le chargeur, bien entendu. Hop. Et hop, le petit chargeur OnePlus qu'on va mettre de côté. Et bien entendu, on va rapidement... Switcher sur la montre hein, parce que je sais que c'est ça que vous attendez et on va voir à quoi elle ressemble et je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. La voilà, la voici, la voilà. Toute belle, toute propre. Elle est vraiment sympa, vraiment très jolie. Cette petite euh, OnePlus Watch est vraiment très jolie. Regardez-moi ça. À l'arrière, le petit cardiofréquencemètre. On a ce petit bouton sur le côté avec écrit OnePlus dessus. Ça, c'est une très belle finition. Bien entendu, je vais revenir sur son design et sur ses caractéristiques techniques juste après mais mes premières impressions sont vraiment top. Je vais l'allumer, hop, le OnePlus s'allume. Elle est déballée, maintenant on va regarder de plus près le design et les caractéristiques techniques. Elle est vraiment sympatoche comme on dirait. On va s'attarder un petit peu plus sur le design et sur les caractéristiques techniques. Après tout ce qui est prise en main... OS, les fonctionnalités, enfin tout ce qui est à l'intérieur de la montre, on le verra la semaine prochaine parce que normalement là on doit être le 7, le 8 ou le 9 avril et le reste sortira pendant le test et on pourra en parler pendant le live. Commençons par parler du design de cette OnePlus Watch. Tout d'abord, vous êtes sûrement au courant qu'il y aura différentes éditions. Dans l'édition classique, elle sera disponible en deux couleurs. La Midnight Black que j'ai et la Moonlight Silver, un petit peu argentée. Et on aura, bien entendu, l'édition Cobalt, dont tout le monde a parlé, qui arrivera très prochainement aussi. Si je ne me trompe pas, les éditions limitées arriveront en mai. Quoi qu'il en soit, on est sur une montre avec un cadran de 46 mm. 46,4 par 46,4 avec une épaisseur de 10,9. Tout ça pour un poids de 45 grammes. Sans le bracelet, bien entendu. Les matériaux utilisés pour le bracelet, on a du fluoroélastomère dans l'édition classique. Et bien entendu, du cuir dans l'édition Cobalt. C'est un bracelet avec une fermeture style marque à pommes, style... Apple Watch, C'est-à-dire, on verrouille et hop, on fait glisser. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimera pas. Mais la qualité du bracelet est vraiment top. Très belle sensation. Au niveau du cadran, au niveau du boîtier de l'édition classique, on est sur de l'acier inoxydable. Et bien entendu, au niveau bah, de l'édition cobalt, on est sur du cobalt qui a à peu près deux fois la résistance de l'acier inoxydable. Ça, c'est totalement Dingos. Bref vous le voyez c'est une montre qui a sur le côté deux boutons qui vont nous permettre la navigation Je vous montrerai pendant le test plus précisément la navigation Avec moi je trouve cette petite inscription sur le bouton One Plus Elle fait toute la différence au niveau des finitions C'est une très belle montre à l'arrière on est sur un dos en plastique avec le cardio mètre L'écran de cette montre on le voit on l'aperçoit rapidement C'est un écran de 1,39 pouces 454 par 454 pixels AMOLED bien entendu le vert est un vert 2.5D 326 ppi On est sur ce qui se fait chez les concurrents Au niveau de l'écran Donc on va voir si au niveau de l'OS, on arrive à se distinguer, on le verra pendant le test. On a à l'intérieur de cette montre, je vous dis en même temps les caractéristiques techniques, un microphone, un haut-parleur. Je vous le dis maintenant, on pourra appeler directement de la montre, c'est-à-dire choisir un contact et appeler. Ça c'est une petite, euh, petite news en exclusivité. C'est une montre étanche, 5 ATM. L'autonomie théorique est de 14 jours. Elle aura bien entendu à l'intérieur accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de SPO2, cardio-fréquence-mètre, cardiofréquencemètre, mètre optique. Capteur de lumière ambiante, bref, toute la panoplie de la montre connectée parfaite. On dénote qu'il n'y a pas de CG ou de capteur de température corporelle. Après, on est sur une montre à 159 euros sur l'édition classique. Elle intègre un GPS, toute la panoplie GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Compatible Bluetooth 5.0. Elle a 4Go de mémoire interne pour y caler de la musique. Vous allez voir, vous allez voir vraiment pendant le test. On a aussi de nombreuses fonctionnalités sur cette montre que je vous expliciterai plus, bah, plus longuement, bien entendu, durant le test. Réponse aux appels, on va pouvoir stocker de la musique, écouter de la musique Sans avoir besoin du téléphone parce qu'on va pouvoir relier en bluetooth des écouteurs Vous pouvez vous connecter à Oneplus TV pour contrôler la TV Ça j'ai pas de Oneplus TV mais bon, je vais essayer de voir si je peux vous tester ça aussi Et bien entendu, suivi d'activité, suivi quotidien, suivi de sport, prise de mesure de la SPO2, suivi de stress Tout ça, on va voir si c'est précis Ça arrive, c'est là, je vais partir, je vais la mettre au poignet Je vais aller faire un petit footing, vous allez voir vraiment pendant le test mais l'OS est vraiment top et vraiment cool je l'ai prise en main là quelques minutes après l'unboxing et j'ai fait mon petit tour du propriétaire et ça a l'air vraiment cool je vais la tester de fond en comble et on se retrouve la semaine prochaine pour un test je vous ai dit avant les précommandes je vous aurais sorti mon test mon test qui prend plusieurs jours plusieurs semaines donc vous aurez toutes les cartes en main pour choisir ou non cette montre bien entendu dites moi en commentaire avec quelle autre montre vous voulez que je vous la compare Je vous ai ouvert une discussion normalement par rapport à ça dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Donc abonnez-vous, allez dans la rubrique communauté. Et mardi 13 au soir, je le répète, live spécial OnePlus Watch. Donc je le ferai sur ma chaîne YouTube. Donc activez la petite cloche de notification, comme ça vous serez tenu au courant du live. Merci et à bientôt sur ma chaîne.